Bonjour les amis, je suis Serge Demoulin, fondateur de la SD Trading Academy. Dans cette vidéo je vais vous montrer la magie du market profile. Afin de découvrir les outils qu'utilisent les meilleurs traders, les plus talentueux, je vous invite à ma prochaine masterclass, vous trouverez un lien sous cette vidéo. À très bientôt Alors pourquoi est-ce que je parle de magie du market profile Eh bien parce que c'est réellement un indicateur, un outil qui va vous aider à faire des trades fantastiques donc des résultats fantastiques. Donc lorsqu'on voit ici le profil du market profile ça peut vous dérouter si vous avez l'habitude des, des bougies japonaises. Hein. Vous voyez ici on a en 15 minutes les bougies japonaises avec l'indicateur Ekenashi mais c'est beaucoup plus parlant sur le market profile parce que vous voyez effectivement des lettres ici. Ce qui se passe donc si on analyse ça, j'agrandis un petit peu, vous voyez une zone grisée ici. Donc c'est la zone où il y a eu 70% donc 70% des transactions qui se sont faites ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire et eh bien ça veut dire que lorsque le marché arrive sur la partie basse de la value area, c'est comme ça qu'on appelle cette zone-là, donc la partie basse ou la partie haute, eh bien il va être attiré par la partie centrale ici qui est un petit peu plus foncée, qui s'appelle le POC. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ben Ça veut dire qu'à ce niveau-ci de prix, donc les acheteurs et le vendeur se sont mis d'accord pour faire un maximum de transactions à ce niveau-là. Ce qui signifie que lorsque le marché monte, et qui s'éloigne de ce prix-là il va être attiré automatiquement par ce prix-là et lorsqu'il va plus bas et eh bien là aussi si les acheteurs veulent acheter à ce prix-là il y en aura un certain nombre mais les vendeurs ne seront pas nombreux à vendre à ce prix-là donc le marché va remonter pour arriver de nouveau à ce prix-là. Ce qui va vous permettre de faire des, des transactions très faciles de part et d'autre de cette zone donc value area haute, value area basse et vous pourrez ainsi prendre des trades. Ici on a le carnet d'ordre, ici on a les bougies japonaises, ici on a le footprint. Donc tous ces outils vont vous permettre d'optimiser votre trading de manière à profiter à fond donc de ces positions. Qui sont évidemment faciles à prendre et vous n'avez aucun outil aussi magique que cela qui vous permettra d'avoir de tels résultats. Donc j'ai encore un élève ce matin qui disait que c'était du tonnerre euh, le market profile. Euh, donc euh, j'ai beaucoup d'étudiants euh, qui, qui suivent ma formation qui ont d'excellents résultats rapidement avec ça. Donc c'est vraiment très motivant pour moi de vous parler de, de cet outil qui est vraiment l'outil aujourd'hui qu'il vous faut euh, utiliser pour avoir des bons résultats en trading. Donc c'est assez magique comme outil, comme technique de trading et vous aurez des résultats fantastiques si vous utilisez le market profile. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo. N'hésitez pas donc à me rejoindre dans mes webinaires ou dans mes formations pour arriver à optimiser votre trading et je suis certain que vous arriverez rapidement à d'excellents résultats en utilisant cet outil. Je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.